Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire quelques séries d'exercices de français pour aider les autres qui ont une faiblesse. On Parlons un peu des constituants du groupe nominal. Les constituants du groupe nominal. Dans cet exercice, dans les phrases suivantes, on doit tout simplement souligner les groupes nominaux et encadrer les constituants obligatoires. On va souligner d'abord les groupes nominaux et on cadre après les constituants obligatoires des groupes nominaux. On va commencer par la lecture des phrases. D'abord, on dit La journée a été rude. La journée a été rude. La mère de Pierre-Henri soupire. La mère de Pierre-Henri soupire. Son enfant l'épuise. Son enfant l'épuise Pierre Henri est devant la penderie ouverte et devant la ouverte sa mère le rejoint et il retire les vêtements de l'aine ce satané mom des renards pour toi la journée a été rude la mère de pierre henri se pire son enfant l'épuise Pierre-Henri est devant la pandérie ouverte. Sa mère le rejoint et il retire les vêtements de laine. Ce satané môme et n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va souligner les groupes nominaux. Alors on dit la journée. On dit la mère de Pierre-Henri. Euh, sans enfant, Pierre-Henri et la pandillerie ouverte sa mère les vêtements de laine un nom propre alors, on va dire un petit peu on va les cartes un peu alors c'est un non on a la journée la mère de pierre henri son enfant la pendule verte sa mère les vêtements de laine ce membres voilà alors je viens de souligner les groupes nominaux maintenant j'encadre les concessions obligatoires ça veut dire déterminant plus non c'est à dire déterminant plus non euh, alors donc, normalement, on dit la journée voilà faire la différence ça ouais. alors là c'est déterminant journée c'est un nom féminin la même chose ici alors, la mère enfant pendierie il est bon mère euh, les vêtements membres J'évite tout simplement les autres mots. Alors, alors, alors, alors, alors. on dit là, euh, c'est un déterminant, sans là, ça, les ce Voilà. Alors qu qu'est-ce qu que je viens de faire, tout d'abord on a encadré, on a soumis les groupes nominaux. Par exemple la journée, la mère, son enfant, la pandémie ouverte, sa mère, des vêtements de laine, ce ce certains membres Et on a encadré les concisions obligatoires. Les obligatoires ça veut dire tout simplement, j'écris ici déterminant plus non. tout simplement je pense qu'il s'agit d'un déterminant plus non un déterminant plus non ça les conditions obligatoires voilà c'est pour le moment on passe à autre chose